Depuis trop longtemps, les femmes iraniennes ploient sous le joug des hommes ce régime qui s'est forgé d'abord sur la répression des femmes, sur le droit à contrôler leur corps, leur vie. Eh bien, nous sommes ici pour dire que nous sommes avec elles et que parce que toutes les dictatures ont besoin du silence, eh bien, nous sommes là pour faire du bruit, nous sommes là pour crier avec elles « Femmes, vie, liberté, Parti, liberté !» Femmes, femmes vie ! Parti, liberté Parti, liberté Faure, on de Parti On va laisser la place à Sandrine Rousseau, députée écologique. Ah, voilà, voilà, on applaudit bien Partout, Partout. de Paris. مختلف از سوسیالیست ادминистраتی اپر ملی اکولژیست‌ها و در فرانسه se vêtir se comporter های انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بودند مرسی Merci Judai Grâce à vous, nous sommes là et nous vous soutiendrons. Dans 150 pays dans le monde, cette organisation s'est faite bien calculée. Beau merci, le de Judai C'est le vice président du Sénat français qui est en train de parler. Et je me souviens, madame Cécile, il est français. Je me souviens, le vice président français. Habib, je suis en train de vous dire à Paris, et vous, à travers français. Notre mobilisation témoigne du soutien. La mère n'est pas à Paris en ce moment. C'est ce euh, le message de Andy de, de Paris. Elle nous souhaite un très grand et très beau bon rassemblement. Ça. <truits> Femme, On veut liberté Femme, vie, liberté famille, liberté famille, liberté liberté liberté On liberté C'est Martin Satraphi, Sina C'était Martin Ok.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 c'est a kick the surprise Hameney, digash Bonjour à tous <laughs> et à tous <laughs> Bonjour à tous et à tous dégage toi, to I don't you I don't know امیر عزیزم با چرخ اومدی عزیزم بله بله بله و چرا فاطمه تو خیابون این تظاهرات فرانسه شده؟ با این پیام ملت ایران می رسونیم که تو هیچ شرایطی تنهاشون نمیذاریم هر موردی که باشه. امروز بارندگی شدیدم بود. یه پیامی هم بدم به اونایی که شرکت نمی کنن که واقعا وضعیتشون چطوره؟ تو هر شرایطی که, که هستن بیان تو خیابون ها. این تابلوهای اعتراض من به جای اونا تو دستم گرفتم. اونها باید باشن همراهی کنن و اونایی اینا رو دستشون گرفت. ولی این رو بدونند که اگر اونا چیزی رو دستا گیرند ما اون بارو بلند می و پشت ملت ایران وایی می ما صداشون خواهیم بود تو هر شرایدی که باشیم مرسی همینجا سپاس از مهرسی افریم دو My God, homily, my God, homily, mommy, my God, mommy, my God, mommy, my God, my God, سال من زیباترانه سرزمین آریایی افغانستان افغانستان سال